d d d d d Et salut à tous les amis c'est Gabriel On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Donc pour la team astral Yu-Gi-Oh Donc pour une récap de trade avec mon ami kaosy 69 euh, Donc euh, c'est euh, alors, alors le trade n'est pas encore terminé Parce que j'ai encore un truc mais je, je me Charge de lui envoyer dans la semaine Le reste Donc il a été très très sympathique de m'envoyer tout ça Donc on va commencer par les, Quelques cartes un peu rares Voilà Donc un euh, dragon Ogre du néant Donc ça c'est super Un empereur dragon de la damnation Donc ça c'est encore plus génial pour mon deck zombie Voilà Un dragon quasar filante Donc que j'ai gardé en collection Un magicien euh, Sheng, Voilà que je vais mettre de côté Un dragon liche de nuit Donc celui là je vais le mettre de côté aussi pour quelqu'un d'autre Et un dragon du fortec aux yeux impairs Donc ça je sais pas Je le mets de côté aussi Mais je sais pas s'il si va partir au trade ou pas après, euh, donc, un euh, zombie épidémique en commune, donc euh, je garde pour mon deck zombie. Donc, toutes les cartes là sont pratiquement des cartes que je garde, sauf une. Mais celle-là, je ne la montrerai peut-être pas, on sait pas. Un zombie gobelin, voilà. Un démon Souten Doji. Un livre de la lune, voilà. Un zombie gobelin encore. Euh, Mizuki, donc, euh, que je vais garder aussi. Euh, Dragon Armé LV5 que je garde aussi pour, euh, pour mon futur deck Vanilla Dragon Chariot de Feu donc euh, qui est pas mal aussi Umpi Grumpy qui est super bien aussi voilà zombie qui est super Maître des Zombies x2 donc qui est aussi génial Isolde Belle des Enfers en, en Gold Donc ça c'est encore mieux voilà euh, Tristor le Cavalier des Enfers en trois fois, donc que je garde aussi pour mon deck zombie. Un miroir des dragons que je garde aussi pour le deck euh, vanilla. Encore, un livre de la, enfin, enfin, encore deux livres de la vie, voilà. Euh, dragon armé LV3 en commune. Génial. Et enfin, celle-là, donc celle-là, je vous le dis de suite, celle-là, je la garde pour un, un ami. Euh, C'est... Euh, je la garde pour un ami, voilà, tout simplement. Donc je vous la montre. je vais pas faire le, le fifou, ne hein. vais pas vous mentir. Moral tac, artefact. Voilà, je vais la garder pour un ami. Donc euh, particulièrement, euh, euh, donc il y a tout, il y a rien que je trade apparemment. Et euh, à part peut-être la... peut-être le dragon vortex aux yeux impairs, mais faut voir, faut voir. Voilà. Donc sinon tout, est... je garde tout. Donc euh, voilà, c'est génial. Hein, c'est génial. On se, on se fait plaisir. Ah, ça peut être utile. Voilà. Donc je remercie bien Chaosis. Hein, c euh, ça c'est sûr. C'est pas le premier échange que je fais avec lui. Voilà. Et comme promis, Chaosis, tu vois, je, je, vais, pas te, je vais pas te mentir. Euh. Il y a tout ça là, tout ça c'est pour toi, je vais essayer de te l'envoyer soit demain, soit jeudi, euh... parce que c'est, en fait, j'ai j'ai pas que celui-là envoyé, j'en ai un autre, j'en ai au moins deux autres, donc euh, voilà, j'ai essayé de faire tout ensemble, voilà, donc du... je pense que demain, je vais sortir, je vais acheter ce qu'il faut, et voilà. Alors, surtout, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, donc sur la team Astral Geo. Et ciao tout le monde.